Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo News Au programme, nous allons un petit peu parler de la saison 7 de la Master Chief Collection et du retour de l'eSport sur Halo.fr. Oui oui, vous ne rêvez pas, on parle bien d'un tournoi sur Halo 3, on y revient en fin de vidéo tout d'abord, je vous propose de nous pencher sur la saison 7 de la Master Chief Collection, qui porte le doux nom de Elite. Son flight test est d'ores et déjà terminé, mais je vous propose de revenir sur les ajouts et améliorations sur lesquels travaille 343 Industries. On a déjà pu le constater sur des saisons précédentes, mais 343 Industries glisse tout de même qu'une nouveauté mise en avant dans un flight test ne veut pas dire qu'elle se retrouvera dans la prochaine mise à jour. Nous avions déjà pu voir cela dans de précédentes saisons où finalement, l'innovation était arrivée dans la mise à jour encore suivante. Pour autant, ça donne une très bonne idée du chemin que 343 Industries est en train de prendre. Et pour le coup, moi j'aime bien les idées. Dans le dernier flight test, il était donc question d'un gros ajout cosmétique, notamment pour Halo 4, centré sur les armures du pack champion, mais aussi d'une nouvelle catégorie de customisation les effets d'armure Bien sûr, vous vous en doutez, si la saison porte le nom de Elite, il faut bien que l'espèce Covenant soit de la partie. Et les fans des Sangheli vont être aux anges, puisque 7 nouveaux sets d'armure et skins d'EPA Energy sont mis en avant sur Halo 3. Le flight test de cette saison a aussi mis le doigt sur des améliorations graphiques in-game, sur des maps multijoueurs, mais également en campagne. C'est notamment le Pillar of Autumn, le Truth and Reconciliation, le Cartographe Silencieux, Attaque de la salle de contrôle ou encore 343 Guilty Spark qui sont au centre de ces améliorations sur la campagne de Halo CE. Côté multijoueur, on verra également des améliorations graphiques sur les maps, telles que Damnation, Blood Gulch sur Halo CE, ou encore Gardien, Goulet, Valhalla pour ne citer qu'elle sur Halo 3. Ou bien encore des cartes multijoueurs tirées du pack champion de Halo 4. Vous l'avez compris, tout porte à croire que 343 Industries travaille à un up graphique de la Master Chief Collection à quelques semaines à peine de l'E3 et de grosses annonces autour de Infinite. Soyez d'ailleurs dans le coin vers le 10 juin, il risque d'y avoir du très très lourd sur Halo Infinite. Je vous avais promis en début de vidéo que je vous parlerai un petit peu d'eSport, et eh bien nous y sommes. Halo.fr organise un tournoi sur Halo 3 en 2 contre 2 sur des règles spécifiques à la compétition et streamé sur Twitch. Attrapez vos agendas, les places sont limitées, le tournoi aura lieu le vendredi 4 juin dès 20h30, ouvert à 16 équipes. Alors n'attendez pas, si vous avez envie de partir à l'aventure et de montrer qui c'est le boss, trouvez votre binôme et inscrivez-vous Un Discord dédié à l'eSport a d'ailleurs été créé pour l'occasion, il est là pour permettre un échange et améliorer l'organisation. Bien évidemment, vous l'avez compris, il n'y a aucune raison de s'arrêter à ce tournoi-ci si les retours sont positifs, il y en aura d'autres. Il y aura donc d'autres compétitions et bien évidemment pouvant être proposées sur d'autres Halo. Donc surtout, n'hésitez pas, faites vos retours sur ce tournoi, nous serons à votre écoute. Je rappelle ici que ce tournoi est ouvert à tous les joueurs, même les moins expérimentés. C'est un excellent moyen, juste avant Halo Infinite, de vous mesurer aux autres joueurs et de voir comment vous vous débrouillez. Si ça vous intéresse, tout ce qui concerne cette compétition se trouve dans l'article en description. N'attendez plus et foncez, Halo 3 vous attend. C'est tout pour ce Halo News, mais comme je vous le disais il y a 30 secondes, on va très vite se revoir pour du très très lourd concernant Halo Infinite. Et ça, c'est le petit truc que tout le monde attend. Alors on se dit à très vite et surtout, vive Halo